Oui, Le du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi, mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Mais... Y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le Doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici. À côté de Gramsci Burgers. Ok. Je vais aller faire mon numéro. Qui... Div, j'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsycho en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max Tax se ramène. Mais je te rappelle que tu vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Hmm. Ah, monsieur V, enchanté. Texteur de chaud en personne. C'est vrai que vous en imposez. <rire> Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe. Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta trentième année C'est quoi Un test C'est juste un petit sujet de réflexion. Comme... une devinette Non, Monsieur V, c'est de l'ontologie. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Minute. Moi aussi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça Pourquoi moi Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place Ou alors vous auriez pu m'appeler Tu vas me trouver, vieux jeu. Mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami Jack par le passé. Et la douce T-Bug m'a rendu service il y a deux ans. Ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi. Mais je vais y revenir. Je vous écoute. C'est quoi, ce boulot Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce, pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle mmh. appartient à la partir, une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Ah, pas du tout, c'est juste du suicide. Night City est le territoire d'Arasaka, on déconne pas avec eux ici. C'est le jeu. Gros risque, grosse récompense. C'est la première règle de l'Afterlife. Et puis, je ne suis pas stupide. Ils ne pourront jamais remonter jusqu'à nous parce qu'on va faire ça discretos comme des pros. On est d'accord Vous y avez réfléchi Vous avez un plan deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom Vous êtes en froid Un léclat un bon vieux classique, un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a deux semaines et s'est barré avec le matos. La Corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce qu'on voit transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Jeudi, ça s'appelait parce que Brick était leur chef, mais trois jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui la diva un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment à ligoter dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut Pourquoi ce rendez-vous elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher sans ne rester là. <rire> en tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. Tu bug ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leeds Mais pour ce qui okay. est du Flathead, je te laisse gérer. Ah... Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Une dernière chose, Monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire A hmm. plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Cortito, c'est un gros poisson. Hein au propre, comme au figuré. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiable. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. J'en ai entendu parler. Royce contre Brick, Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais. Je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Dis-moi, t'as pas l'air super joyeuse. Tu sais quoi sur Royce Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke, lui, il sniff du chrome. Et y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi Le Dex, il va faire quoi Se balader en limo ou en draguant des filles par rouleau Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi Le Maelstrom ou par Par Parker. Je préfère l'avoir avant, histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche. Bon, allez. Je vais faire un tour à l'usine All Foods alors. Fouinez un peu, tâtez le terrain. Hasta luego. Désolé. – Ok, montre-moi ce que t'as. – Faut pas me le dire deux fois. Bienvenue sur N54. C'est l'heure des infos locales. La violence continue de ronger les l'ordre. Des fusillades ont éclaté sur la E, la et la 101. D'après les témoins, il s'agirait de réduire de compte entre cas. Alors... 道